Aujourd'hui, on va parler de la critique. Je pense que pour s'épanouir, on a besoin de sortir du rang, de faire différemment des autres, de se démarquer pour faire quelque chose qui nous plaît vraiment, qui nous fait envie. Et pour ça, il faut pas copier les autres. Il faut s'inspirer des autres. On peut toujours s'inspirer, hein, mais il faut pas copier les autres. Il faut faire différemment des autres. Et ça, c'est pas forcément évident parce que dès qu'on va faire différemment des autres, on va avoir une espèce de peur qui va être la peur de la critique on va avoir peur du jugement des autres, on va avoir peur du « quand dira-t-on ». On nous a toujours un peu inculqué, hein, volontairement ou non, que la différence, bah c'est pas normal. Donc euh, nous, qu'est-ce qu'on veut On veut être comme tout le monde, on veut être normal, on veut faire partie euh, du groupe, voilà, on a un besoin d'appartenance, et on a peur de la critique. Mais déjà, il faut savoir que plus vous allez vous épanouir, plus vous allez grandir, plus vous allez réussir, et plus vous allez avoir de critiques. Plus vous allez oser faire des choses, et plus vous allez être critiqué. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous rappeler que eux n'osent pas faire ce que vous osez faire, pour vous rappeler que ce que vous faites les dérange donc qu'ils ont besoin de s'exprimer là-dessus. J'ai eu l'idée de faire euh, ces, ce type de vidéo, alors je suis bien consciente que je suis pas la seule à faire une vidéo sur ce genre de sujet, d'ailleurs je vous mets comme d'habitude dans la description tous les liens de ce qui m'a un peu inspiré, c'est ce qui a fait un petit peu que j'ai pu enrichir et étoffer cette vidéo. Il y a vraiment des articles intéressants et si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite vraiment à les voir. Ce qui m'a donné envie de traiter le sujet, c'est qu'en fait, bah, tout simplement, euh, j'ai des commentaires négatifs. J'en ai déjà eu. J'en suis pas mon premier. Mais c'est vrai qu'il y en a un dernièrement qui m'a particulièrement touchée. Je crois que je l'ai lu dans la journée. Euh, j'ai pris le temps d'y réfléchir quelques heures. J'y ai répondu peut-être au soir. En fait, j'ai voulu, euh, voilà, voulu y répondre, mais euh, de manière constructive et surtout pas à chaud. Surtout pas sur le moment. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, quand vous avez une critique, qu'elle soit constructive ou non, de ne surtout pas réagir à chaud. Enfin, si vous sentez que vous l'avez mal pris, que ça vous a blessé, que, que ça vous a piqué un peu, ne réagissez pas tout de suite. Je pense que le mieux c'est de, de laisser passer, alors après quand c'est en face c'est plus compliqué, voilà ne, ne répondez pas directement, mais essayez surtout de ne pas réagir à chaud et de ne pas réagir avec vos émotions, parce que si vous montrez à la personne que ça vous a fait mal, justement, cette personne aura eu ce qu'elle voulait. Jouez l'indifférence le plus possible, et si vous y répondez, répondez de manière constructive et de manière raisonnée. Donc cette critique, au fond, maintenant même si j'ai répondu et j'étais satisfaite de ma réponse, je pense ne pas y avoir mis trop d'émotions, mais après tout je suis humaine, donc bien sûr qu'il y a des émotions, mais j'ai pas mis de la colère, j'ai pas mis de la frustration, j'ai pas mis de la vengeance, j'ai pas essayé de piquer l'autre ou de lui faire mal, ou essayer de le blesser, de, de saisir ses faiblesses. Euh, voilà, j'ai vraiment voulu y répondre de manière neutre et euh, exprimer simplement mon ressenti et euh, expliquer aussi bah, pourquoi. Parce que cette personne touchait à des points un peu personnels un peu de ma vie. En fait, elle critiquait tout simplement mes choix, euh, me, voilà, me disait que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire comme ça, et c'était une véritable leçon de morale de vie, et pensait certainement m'apprendre la vie. Mais voilà, on se dit mais pour qui il se prend euh, euh, Parler comme ça. Au final, euh, voilà, je, je me suis avec du recul, je me suis dit, je sais pas, à mal prendre ce genre de commentaire. Cette personne ne me connaît même pas, elle me connaît à travers quelques vidéos, elle se permet de me juger, bon bah, c'est assez bas quand même, euh, quand on se permet de juger les gens comme ça, sans connaître leur vie, juste sais parce que les, ces personnes font différemment de nous. Parce que nous, on n'agirait pas pareil, alors on va les critiquer, on va les juger. Oui, mais peut-être que si elle agit comme ça, c'est qu'elle a ses raisons. Elle a son vécu, elle a ses expériences. Je pense que qu'elle est plus capable que d'autres personnes qui ne la connaissent pas et qui n'ont pas son vécu, je pense que cette personne est quand même plus capable de prendre ses propres décisions. Et en fait c'est vrai que cette critique au final elle m'a, enfin, le soir quand on est dans le lit ça on cogite un petit peu et c'est vrai que j'ai un peu cogité là-dessus mais je me suis fait la réflexion en me disant mais pourquoi les critiques négatives comme ça même si au fond elles sont pas vraies ou même si, euh, même si finalement euh, c'est pas censé me toucher tant que ça, pourquoi on les retient plus facilement que les critiques positives Des commentaires qui me disent bah super ta vidéo, merci ça m'a aidé, euh, j'ai bien aimé ci, j'ai bien aimé ça... Euh, toutes ces choses là, elles font hyper plaisir, mais on les retient moins que quand on nous dit bah ça ça va pas, ça ça va pas... Euh. Je pense que déjà forcément on est on est touché, surtout quand on fait un travail et que derrière on critique notre travail, on a l'impression qu'on qu nous critique nous personnellement, mais ça il faut vraiment réussir à se détacher de ça. On ne critique pas nous personnellement, c'est pas parce qu'on critique ce quelque chose qu'on a fait qu'on critique notre personne. Je pense que c'est quand même difficile d'accepter qu'on critique que notre travail, surtout si on a mis des heures, des jours, des mois à faire ça, c'est comme si cette personne prenait tout notre temps de travail, toute l'énergie qu'on a mis dans ce travail et l'écrabouillait, comme ça, euh, juste en une seconde. À ce moment-là, ça fait pas plaisir du tout. Alors c'est vrai qu'on a tendance à s'exprimer pour pointer le négatif plutôt que le positif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça je me, je me pose toujours la question, hein, j'ai pas la réponse à ça. Euh, J'essaye autant que faire se peut de pointer le positif plus que le négatif quand je fais mes analyses de site photo par exemple sur ma chaîne photo euh, justement j'essaye d'être dans la bienveillance totale de souligner les points positifs de la personne de justement pointer du doigt avant tout ce qu'elle fait de bien pour ensuite lui dire les quelques points améliorés et pour moi en, en photo en fait comme dans plein de domaines il ya différents niveaux mais c'est pas des niveaux euh, prédéfinis pour tout le monde 1 2 3 pour moi c'est chacun à un ces niveaux différents. Pour chaque personne, on a des stades à atteindre qui sont différents d'une personne à une autre. Personne n'avancera de la même manière, au même rythme. Et personne n'apprendra les mêmes choses en même temps. Enfin, tout le monde évoluera différemment parce qu'on est tous différents. On a tous des points en commun, mais on est tous différents. Et heureusement, c'est ce qui fait la richesse de l'être humain, c'est qu'on est tous différents. Alors je dis l'être humain, mais même des animaux, chaque animal a un caractère différent. Si vous avez des chats, si vous avez des chiens, vous pouvez en témoigner. Tous ont des caractères, des personnalités différentes, parce qu'on est tous uniques. Donc pour moi, il y a des niveaux, et je pense que dire à quelqu'un « voilà, t'aurais tel point, tel point, tel point amélioré », pour, entre guillemets, « passer au niveau supérieur », c'est beaucoup plus constructif que de descendre quelqu'un, lui dire tout ce qui va pas, lui relever deux trois points positifs, et voilà. <rire> pour moi c'est quand même assez brut C'est pour moi ça sert à pas grand chose ou alors ça peut servir à certaines personnes qui ont une carapace puis même, même sous la carapace je pense qu'il y a quand même une fragilité que la personne, une sensibilité que la personne essaye de, de cacher moi au risque que mes paroles puissent détruire la personne la blesser, lui faire perdre confiance en elle alors qu'elle avait déjà pas beaucoup confiance en elle, c'est pas mon but je, je refuse de faire ça et justement mon but c'est d'aider les gens et de les aider à progresser, donc je pense sincèrement c'est bon que la bienveillance c'est le meilleur outil pour faire passer la critique, les points négatifs, faire passer les, les choses qui ne vont pas, mais tout le monde n'applique pas la bienveillance. Comment faire en sorte de faire face aux critiques qui ne sont pas bienveillantes, qui ne sont pas forcément constructives, qui pointent du doigt des choses qui font mal, qui atteignent notre personne, qui font que ça nous blesse sincèrement, qui parfois ont une pointe de vérité qui fait que bah, vraiment on est vexé de ça, que ça nous tourmente, que voilà. Des critiques, ça peut être dévastateur. Vraiment, euh, si on n'arrive pas à prendre du recul là-dessus, ça peut vraiment nous briser, nous faire beaucoup de mal et euh, rester un moment dans notre tête. Donc la critique négative, on l'assimile beaucoup moins facilement que la critique positive. Pourquoi Parce que notre cerveau a besoin d'accepter les choses pour pouvoir les oublier, entre guillemets, en tout cas les mettre dans notre inconscient, faire en sorte que ça tourne pas toujours dans notre tête. Notre cerveau a besoin d'accepter les choses pour passer à autre chose. Et donc, voilà, ça va nous tourner en tête jusqu'à ce qu'on finisse par l'accepter. Alors, soit avec le temps, soit en prenant du recul, soit on met beaucoup de temps à l'accepter et c'est très difficile, soit on n'accepte jamais les choses et on se bouffe toute notre vie et on est malheureux toute notre vie. Même si certaines choses sont plus difficiles à accepter que d'autres et prennent du coup plus de temps que les autres, on peut, je pense qu'on peut tout accepter. Alors, tout accepter, ça veut pas dire dire amen, oui, euh, merci à tout à, et à tout le monde. Si on nous fait des coups bas, si on nous déçoit, si on nous ment, si si on nous trahit, euh, c'est normal qu'on se sente blessé et c'est normal qu'on ne réagisse pas forcément bien. Mais l'accepter, c'est être en paix avec soi-même. On peut très bien, voilà, euh, dire bah, je préfère retirer une personne de ma vie parce qu'elle me fait du mal euh, au quotidien, parce que voilà, euh, ça fait longtemps qu'on se qu'on se voit et qu'à chaque fois elle me déçoit ou bien elle me critique. Elle me critique, elle me juge. Euh, je vois bien qu'elle rejette sa colère sur moi. J'ai beau essayer de discuter avec, rien n'y fait. Elle ne change pas. et bien cette personne, je m'en sépare pour mon bien-être. C'est tout à fait normal et euh, c'est important aussi de se protéger avant tout. Et donc accepter bah, cette séparation, c'est ce qui va faire qu'on va se sentir mieux. Sinon, pour les critiques qui sont plus constructives, alors il y a des critiques parfois qui sont... qui ont un peu de constructif mais qui nous font mal quand même, parce que la personne s'acharne un peu, et il va un peu fort, et n'a pas vraiment de tact. Comme je disais, il y a une façon de dire les choses, et c'est super important. Même si le fond est plus important que la forme, si on dit à la personne « tu es comme si »,« tu n'es pas comme si », le truc c'est que la personne va forcément prendre les choses pour elle, et se dire que vous ne l'acceptez pas, tel qu'elle est. Vouloir changer quelqu'un, ce n'est pas l'accepter et l'apprécier tel qu'elle est. En enfin, revanche, je dirais à quelqu'un euh, bah, ce que tu as fait, ça m'a blessé. Voilà, euh, je te donne mon ressenti, moi personnellement, voilà ce que ça a provoqué chez moi, voilà les conséquences que ça a eu. Est-ce que tu pourrais faire un effort avec moi pour essayer d'être un petit peu plus... Hein essayez de ne pas culpabiliser la personne ou la remettre en cause directement, mais essayez voilà, de lui faire comprendre que ce qu'elle a fait a eu un impact. Quand c'est pour donner votre avis sur le travail de quelqu'un et qu y a des choses négatives, essayez d'enrober ça quand même, de pointer les choses positives avant de pointer ce qui est négatif. Je pense qu'une personne peut entendre les choses négatives si elle a conscience et si elle entend Qu'il n'y a pas que du négatif Dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit dans, dans son projet ou dans son travail Alors comment accepter les critiques Déjà il faut avoir en tête qu'une personne Qui va critiquer sans arrêt les autres Pour un rien, que ce soit bien ou que ce soit mal Elle va critiquer, elle va râler Elle va juger aussi les autres Elle va juger la vie des autres Elle va estimer que tout ce qui est différent d'elle, c'est pas bien Tout ce que les autres font et qu'elle ne ferait pas Ce n'est pas bien Ces personnes-là ont un mal-être Ont un besoin de rejeter leur colère, de rejeter leur frustration sur les autres. Elle n'ose pas faire quelque chose ou justement quand elle voit des gens qui osent faire différemment, quand elle voit des gens qui réussissent alors qu'elle, elle n'y bah, arrive pas, toute cette frustration elle va le rejeter et donc elle va déverser sa colère. C'est toujours les mêmes qui ont des promotions, euh, elles ne le méritaient pas de toute façon. Euh, voilà, qui se permettent de juger comme ça parce qu'ils envient cette personne au fond. Mais ils veulent pas l'admettre et du coup, voilà, ils déversent leur rage, ils déversent leur colère. Ensuite, dites-vous que si on vous critique, c'est parce que vous faites différemment. Mais c'est pas parce que vous faites différemment que ce que vous faites est anormal. Est-ce que c'est vous qui êtes anormal ou est-ce que ce sont les autres Et puis, qu'est-ce que l'anormalité Selon le point de vue duquel on se place, ce sera pas la même chose. Donc, c'est pas parce que vous faites différemment que ce que vous faites n'est pas normal. Ça, surtout, retenez-le. Ensuite, il faut savoir que la critique parle autant de celui qui la formule que de celui qui la reçoit. Alors, comme disent les enfants, c'est celui qui dit qui est. Et c'est totalement vrai. La personne qui va vous critiquer, en réalité, elle rejette sur vous ses peurs, elle rejette sur vous ses frustrations. C'est un espèce d'effet miroir. Alors, essayez de vous prendre beaucoup de recul par rapport à ça, et de vous demander, si quelqu'un vous critique, essayez d'analyser sa phrase, et de vous dire qu'est-ce qu'elle essaye de me dire sur elle-même. Qu'est-ce que cette personne essaye de me transmettre comme message sur ses propres blessures, sur son propre mal-être Je pense que vous réussirez beaucoup mieux à comprendre pourquoi cette personne agit comme ça, et je pense que du coup, vous arriverez beaucoup plus aussi à vous détacher de ce qu'elle vous dit, et des critiques qu'elle vous fait. Après, attention, si ça devient du harcèlement, c'est quelque chose d'illégal, hein, donc... Euh défendez-vous quand même, protégez-vous, essayez de ne pas faire en sorte de vous laisser marcher dessus non plus. Mais voilà, si une ou deux critiques par-ci par-là, euh, passez au-dessus. D'ailleurs, souvent, c'est l'indifférence qui fera que cette personne arrêtera de s'acharner sur vous, parce qu'en fait, tout simplement, elle va voir que ça ne vous blesse pas, elle va voir que vous ne réagissez pas, et justement, ça ne l'intéressera plus. Parce qu'elle, son but, c'est de vous faire agir, de vous piquer, de manière à avoir quelque chose alimenter. Il y a un vide à combler, il y a, il y a un mal-être à combler, donc elle va avoir besoin de ça pour se sentir exister. Il y a quelque chose aussi d'intéressant que j'ai trouvé dans les sources que je mets en barre d'infos, c'est qu'il y a deux façons de s'élever dans la vie. Être talentueux dans un domaine qui nous tient à cœur ou écrabouiller le talent des autres pour avoir l'impression de s'élever. Donc essayer de voir ça sous cet angle, ça peut aussi beaucoup aider à accepter les critiques. Ensuite, c'est pas le tout de fuir, d'ignorer ou de passer au-dessus des critiques. Quand elles sont pas constructives et qu'elles sont juste dévastatrices, oui, ça sert à rien. Vous pouvez essayer de parler avec la personne, mais si vous voyez qu'elle ne se raisonne pas du tout, ça sert à rien d'aller plus loin. Par contre, si c'est une, une critique qui est constructive là, il va falloir essayer de l'accepter Et c'est quand même pas évident Même si elle est constructive euh, Parfois notre ego fait qu'on ne peut pas forcément l'accepter Et ça peut nous vexer Il faut se dire que mes amis sont ceux qui m'acceptent tel que je suis Qui ne veulent pas me changer Mes ennemis par contre me permettent de devenir une personne Meilleur. Les critiques des personnes, même si elles sont pas constructives, je parle des, des critiques constructives qu'il faut savoir accepter, mais même les critiques non constructives et l'acharnement, je pense qu'on peut aussi en tirer quelque chose. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à en tirer. La personne va dire quelque chose qui sera pas constructif, mais au final on va en tirer une leçon. Après, il faut savoir prendre ce que les gens nous disent pour essayer de s'améliorer. Quand quelqu'un euh, vous dit euh, « tu n'as aucune originalité », vous pouvez très bien euh, prendre ça en vous disant « mince, euh, oui c'est vrai, j'ai aucune originalité » et commencer à être complètement déprimé. Mais vous pouvez aussi vous dire « alors qu'est-ce que je peux faire pour faire quelque chose qui peut surprendre les gens Quelle idée je pourrais sortir qui puisse être encore plus original que ce que je fais jusque-là » Ça va vous permettre de vous donner des limites encore plus élevé à atteindre, ça va vous permettre de devenir meilleur. Prenez la critique, non pas comme une attaque, mais comme une indication pour l'avenir. Et puis sachez aussi qu'il y a la loi de l'attraction, le karma, on l'appelle comme on veut. En général, les personnes qui critiquent, qui jugent, ouvrent les portes aux critiques et aux jugements sur eux-mêmes. Si vous commencez à critiquer tout et tout le monde, vous donnez l'autorisation à tout et tout le monde de vous critiquer en retour. Une critique, c'est un petit peu comme si on mettait le doigt sur l'imperfection que vous avez commise. Comme si tout était parfait, à part vous, sauf que euh, la perfection Déjà c'est mine de rien C'est subjectif D'une personne à une autre La perfection ce sera pas la même définition Et ensuite rien n'est parfait Enfin je pense que rien n'est parfait Tout a ses défauts Donc ces défauts Il faut savoir les accepter Et tout le monde fait des erreurs Vous faites des erreurs Vous avez fait des erreurs Vous ferez des erreurs Et même les personnes qui vous critiquent Font des erreurs elles aussi Donc essayez d'accepter ça En vous disant D'accord la personne a mis le doigt sur quelque chose Comment est-ce que je peux corriger ça Puis si c'est pas possible Bah je vais essayer de trouver d'autres solutions d'autres choses à améliorer, je vais essayer en tout cas d'en tirer quelque chose de positif et de constructif. Parce que le cerveau a besoin de ça pour l'accepter, pour passer à autre chose et pour éviter d'y penser constamment. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Nathaniel Branden, donc c'est un psychothérapeute et écrivain américain. Cette phrase dit « Plus notre estime de nous-mêmes est forte, mieux on pourra traiter les autres. » D'ailleurs, généralement, on critique quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu. Je vais finir cette vidéo avec... Euh... Quelques conseils pour renforcer l'estime de soi. Alors, je le dis parce que ces conseils, euh, je, les, je les ai pris directement sur le site nospensées.fr. J'ai mis le lien de l'article en description. Il est super ce lien et ce site est génial. Personnellement, j'ai trouvé plein d'articles très intéressants. Donc, je vais vous lire un peu les conseils qu'il donne pour renforcer l'estime de soi. Premièrement, rappelez-vous de vos réussites et des bonnes choses réalisées. Essayez de ne pas... Euh, vous focalisez sur les choses que vous avez mal fait. Essayez de penser fréquemment Faites-en une liste si vous voulez De vos réussites, de vos succès De tout ce, que, ce dont vous êtes fier Que vous êtes heureux d'avoir fait Acceptez de ne pas être parfait Et de faire des erreurs Comme je vous le disais, personne n'est parfait La perfection n'existe pas tout le monde fait des erreurs, c'est totalement humain et totalement normal de faire des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Ne vous jugez pas vous-même, ne vous critiquez pas, ne vous culpabilisez pas, et restez conscient quand même de vos erreurs. Je pense que c'est ça aussi l'accomplissement de soi. S'accepter tel que l'on est, mais tenter de s'améliorer de jour en jour. Ensuite, faites la liste de vos valeurs positives. Qu'est-ce qui vous représente Quels sont vos principes Ce sont vos valeurs, et essayez de vous y tenir le plus possible. Acceptez votre façon d'être et vos émotions, même les plus négatives. La peur, la colère, la tristesse. Ce sont des émotions qui sont humaines, qui font partie de vous et que tout le monde ressent. Il faut savoir les accepter, il faut savoir les recevoir. Et enfin, ne restez pas dans le passé, mais tirez des leçons de vos erreurs pour avancer et vous améliorer de jour en jour. Ne vous focalisez pas sur les erreurs passées, à cogiter, à culpabiliser, à vous dire mais pourquoi j'ai fait ça, j'ai mal fait, etc. Ça vous fera pas avancer. Vous avez fait des erreurs, Ok, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à l'avenir pour faire mieux, pour vous améliorer, pour éviter de reproduire ces erreurs Parfois, peut-être vous avez blessé des gens. Je pense que dans notre vie, on a tous blessé des gens, consciemment ou non. Et on peut culpabiliser en se disant, voilà, pourquoi j'ai fait ça Je regrette, je me sens mal. Ça va vous apprendre des choses euh, sur vous-même. Vous regrettez, ok, ça c'est une bonne chose de regretter les mauvaises choses qu'on a faites. Vous culpabilisez, ok, donc c'est quelque chose qui est normal. Par contre, vous culpabilisez, mais n'allez pas culpabiliser les autres pour déverser votre culpabilité, hein. donc ça c'est propre à vous, prenez la responsabilité de vos émotions. Mais maintenant, Qu'en est-il de l'avenir Et ça, c'est super important si vous voulez continuer d'avancer, si vous ne voulez pas stagner, si vous voulez vous épanouir. Donc si j'ai un dernier conseil, c'est détendez-vous, restez cohérent avec vous-même, restez sincère avec vous-même, et donc avec les autres. Ne cédez pas à la critique facile, remettez-vous en question avant tout, et avant de remettre en question les autres. Et puis surtout, servez-vous du passé comme d'un outil pour un futur meilleur.